Oui bonjour et bienvenue dans l'épisode numéro 227 de Stage 1 Et nous allons jouer aujourd'hui à Marvel Super Heroes vs Street Fighter Donc on avait fait Marvel Super Heroes tout court en épisode 226 Et on va jouer donc ben, au, au 227 Et euh, parce que je raconte n'importe quoi à l'épisode 227 Et donc à, au Marvel Super Heroes, ben, mais cette fois-ci croisé avec les personnages de Street Fighter Et on va voir ce qu'on peut donner Je m'étais un peu euh, foiré comme une merde avec, euh, avec Spider-Man, avec le gros... Euh, Jugeur là je me rappelle un peu du nom maintenant, même si je sais plus son nom français, je j'ai même pas cherché, vous savez. Et là euh... <rire> il m'avait mis une telle défaite que voilà, j'ai ah, ravalé, j'ai ravalé ma fierté, et... je suis parti. Donc euh... donc toujours Virgin Interactive et euh, on va jouer. Alors est-ce qu'on a une intro comme sur le premier? Euh, no Loading. Alors maintenant ça charge. Ok, euh, le crédit truc de fou qu'on personne ne lit jamais et d'ailleurs ça te nique les yeux tellement que c'est jaune sur noir. Auto-loading, memory card slot 1, no data. Oui bah ben, oui, il n'y a pas de data, une faut que j'y joue hein, jamais joué Marvel Comics, Legendary, ah donc je vous laisse... Euh, je sais pas, oui je vous laisse la vidéo, allez c'est parti. Je sais pas si c'est moi, mais j'ai l'impression que le mec il a un chamallow dans la bouche. D'accord, oui, tout à fait, j'ai tout compris, oui, oui, oui, oui. C'est comme euh, MC Chamallow de Fatal Bazooka. Pour ceux qui euh, connaissent les période Fatal Bazooka, il y avait une musique qui s'appelait MC Chamallow qui donc je choisis un personnage. Euh, cette fois-ci, euh, je vais reprendre mon petit Captain America avec lequel je me suis fait déglinguer par Spider-Man et j'aimerais bien euh, que ça cesse un petit peu et euh, par contre bah tiens je tombe sur la petite pieuvre euh, ah non avec le mec euh, c'est un croisement bizarre donc là j'ai deux héros j'ai Dashlim et Captain America et lui il a la petite pieuvre de merde alors ah bah du coup je commence avec Dashlim machin euh... ah d'accord c'est euh... C'est le mec. Euh, là, qui, euh, putain, je sais plus comment il s'appelle dans, dans Street Fighter, mais euh, il a pas ce nom-là, je crois, en français. Euh, je ne sais plus ce que c'est mais c'est ça et en fait c'est le, le personnage qui a des mains euh, des bras euh, enfin des mains, des mains et des jambes euh, super longs il crache du feu voilà comme vous voyez euh, j'ai un peu du mal avec cette attaque d'ailleurs, peut il peut-être que j'attende qu'il soit en l'air avant de lui cracher du feu euh, et c'est très pratique, avec ce personnage on pouvait cheater, c'est à dire qu'on pouvait euh, euh, bah, attaquer tout le temps à distance à distance, à distance et puis l'autre en fait il pouvait rien faire si on se débrouillait bien euh, et que surtout quand on joue contre l'ordi évidemment si on joue contre une personne qui s'y connaît elle peut parer mais euh, mais c'était assez facile de gagner avec ce personnage. Justement du au fait qu'il pouvait attaquer à distance. Apparemment, là, c'est un peu pas pareil. Alors là, il vient de me dessiner une image, il me l'a montré, je sais pas à quoi ça a servi. Je ne sais pas pourquoi il a dessiné. En plus, il me fait des attaques spéciales, machin hit, et je crois bien que je vais mourir. Histoire de pas changer les débuts de, de ce, des jeux. Marvel, super-héros, je vais peut-être crever sur le premier combat. Ça serait pas très bon pour... Euh... Pour ma dignité, même euh, si j'en ai plus beaucoup à force de me faire déchirer. Mais on va essayer d'en garder un minimum. Alors il me relance une attaque, je suis KO, premier round il a gagné, je suis une énorme, énorme merde. Pour l'instant, on va essayer de redresser ça. Alors pour l'instant, il a un, coup de... il a un, un round d'avance, il a gardé sa vie du premier round, ça c'est toujours bon à savoir. Euh, donc je vais peut-être pouvoir lui descendre assez facilement. Sa vie, je sais qu'il y a des jeux de combat où c'est que bah on, il regagné, on gagne toute la vie, et du coup c'est moins marrant et ouais, parce que du coup on repart de à égal alors que l'autre il nous avait euh, déchiré, on lui, a, on, on lui fait quelques dégâts, mais il regagne toute sa vie donc c'est dommage. Donc là il a pas gagné sa vie et je suis refait, donc j'ai toujours mon Captain America qui est quelque part, mais je ne sais pas euh, à quoi il sert. Je voulais le prendre, mais euh, pff, je, sais pas. je sais pas ce qui s'est passé. Allez. Euh, ouais. C'est très très serré. J'essaye de gagner mon round, mais je crois même que je vais me faire défoncer. Je sais pas pourquoi je le sens bien, ça. Petite poisse, là, là, là. Le petit sentiment qui vous dit que le premier perso, c'était pas le bon. Et euh, je suis sûr, allez, ah, sa vie. Oui. Allez, il lui reste pas grand-chose. De, de toute façon, si on part sur troisième round, il me restera que dalle de vie, donc je vais perdre dans tous les cas voilà donc euh, voilà j'ai perdu il a marqué h pourquoi il y a-t-il quelqu'un qui s'appelle qui a un nom avec un h dedans je ne sais pas comme on euh, non Hon un. Un. Un. Un. un nouveau mot que j'ai découvert en anglais allez on continue du coup euh, non justement euh, on continue et on va euh, donc choisir, ah ben on peut choisir un autre personnage, je, je croyais que justement on allait reprendre l'autre, donc on change, on prend Ryu et Ken Sur qui on va tomber par contre comme ennemi, je ne sais pas, beginner, on se met en turbo Et on tombe sur le même ennemi, génial Donc espérons qu'on va le battre, un peu comme Spider-Man la première fois Allez Tayo. <rire> Allez Donc je joue avec... Euh, Ryu Oui, Ryu <rire> Pas de la peine Alors, par contre, on va essayer de gagner cette fois-ci. Ah, lui, il me fait des dessins. D'accord, c'est génial. Oh, par contre, Ryu, il fait des dégâts. Oh, Il met des petits coups de pied là, qui font, qui font très bon mot. Ouh, la vie du mec, comment elle descend hmm. Ah, tu t'as voulu me battre, tout à l'heure, hein Tu sens, hein, tu sens ta douleur, hein Tu sais pourquoi t'es... Super Allez Ouh. Pour l'instant j'ai pas trop perdu de vie, même pff, je suis pas du tout je crois en fait. Ou alors, ou alors c'est caché par le nom. Ouais pour l'instant je le tue, je le tue. Oh je lui ai mis un round quasiment perfect dans la tronche le pauvre. Je te plains, il me fait des déjà toujours, génial. Tu sais c'est pas en faisant des dessins que tu vas me battre hein. Tout à l'heure, ça lui a suffi, mais pas ah, maintenant. <rire> J'ai changé de personnage, on a changé de force, on a changé de tactique, je crois. Hein ah, Par contre, on a l'attaque de fou qui me. Qu'il est censé me faire, mais il ne l'a pas fait. Oh, je lui je mets presque une victoire alors qu'il m'a presque rien mis. Ah non, non, non, non casse-toi, casse-toi, casse-toi, putain, il m'a mis. Bah, C'est bon, il lui reste que dalle de vie, je pense que je vais gagner. Ou alors, je suis vraiment pas chanceux, pas chanceux du tout, je, je serais vraiment pour si je perdais. Alors, oui, voilà, c'est bon. Il est mort, KO. Donc voilà, on a passé ce combat, comme la dernière fois, c'est toujours mieux. Allez. No loading. Now. Now, c'est long. C'est très long. Alors, Marvel, super-héros. Alors, oui, d'accord, la petite phrase, c'est de, de déchirer ta tronche. Et on va jouer contre... ah oh, putain, oh, le... Dalchim, voilà, ben, en anglais, et Omega Red. Donc lui, je le connais pas. Je suis vraiment un inculte hein, en, en ce qui concerne les jeux vidéo. Mais je m'y fais à force, euh, justement. En plus, je fais des vidéos et ça me permet d'en découvrir plein. Et franchement, après, je pourrais dire « Ah oui, je connais <rire> !» Voilà, c'est pratique. Allez, donc je vous laisse le combat, tiens, je vous laisse en, avec le, le son et tout. C'est parti <musique> I'm oh, you gonna C'était dur à battre, mais euh, j'y suis arrivé de pas grand chose. Donc, allez, on continue, on se fait encore un petit combat pour le fun, comme je dirais. Donc, euh, allez, super look Looking to, la euh, petite phrase, hein, vas-y, pour dire que j'étais bien, bien éclaté. Stage 3, donc on joue contre Wolverine et un autre, Akuma. Akuma Akuma, Akuma. Akuma. Non, rien à voir, je sais. Bon, tant pis, j'aurais essayé, hein. Elle danse tous les soirs. Pour ceux qui connaissent pas, Makumba euh, Jean Pierre Madère ouais, des choses comme ça. Donc ouais, ça doit être ça. On est parti pour le combat. Alors bon bah, euh, je reste, euh, je reste, euh, j'ai envie de dire euh, dans, la, dans la tactique que j'avais, c'est-à-dire gagner. Hein <rire> Mais c'est mieux. Voilà. Donc euh, je lui défonce la tronche. Ah. Pour l'instant, euh, il a très mal. Il a pas eu temps de me faire trop trop de bobos, même si on s'attend de Wolverine qui fasse quand même des dégâts. C'est qu'il est un, hein, qu'il est en train de faire un petit peu, mais ça ne suffira pas à m'achever, je pense, à moins que euh, un retournement de situation se fasse et que, et que je me fasse dé démonter. Il a pas l'air d'avoir envie de se laisser coincer dans un bord. Reste, forêt. Dès qu'il est dans la... dès qu'il est pas coincé, il fait son malin et tout. Euh... Voilà. Ouf. Allez, j'ai regagné ma petite vie un petit peu. Et on continue, on va essayer de lui mettre le deuxième round d'affilée, même si euh, il a l'air de se défendre pour l'instant. Allez, allez, prends. Il est coincé, il est coincé dans le bord. On va en profiter en fait. Tant qu'il est dans le bord, il faut y retourner, il retourner Je crois qu'il est temps de se barrer. Allez. Même s'il met un petit peu de dégâts quand même de temps en temps. Hein. Là, un petit coup par-ci, par-là. Petit foireux. Bon, on n'a pas vu Ken, hein. je me bats avec Ryu bizarrement. Mais, c'est pas grave. Alors, ma vie prend une grosse claque. Mais c'est pas grave, si jamais j'arrive à le tuer, euh, même s'il me tue, c'est pas très très grave, j'arriverai quand même à le, à le descendre, je pense. Voilà. Voilà, il lui reste, bon, la moitié de sa vie. Je pense que je peux le, mettre à... je peux, je peux le tuer, je pense. Il y, a peu, il y a sûrement moyen. À moins que, bon, bizarrement, à moins que je me fasse déglinguer, euh, d'un seul coup. Allez J'arrive à lui mettre des coups, il bloque tout, il bloque tous mes coups. À croire qu'ils sont intelligents, sale bête. Voilà, la vie descend. On va gagner, on va gagner. Allez Putain, arrête de te défendre, il reste bloqué en défense. Ah enfin, en même temps nous on reste bloqué, on en a quoi. Il a bien le droit. Hein. On fait de l'anti-jeu, il peut faire aussi un peu d'anti-jeu aussi. Allez, voilà Le petit coup qui était très sympa pour la fin et voilà, j'ai encore gagné et on va s'arrêter là sur ce combat euh, pour euh, ce jeu-là. No Loading. Ouais. Voilà, donc c'est parti Marvel. On se sera tout plutôt. Ce sera tout pour Marvel Super héros mais Street Fighter sur PlayStation.